Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Eh bien, c'est Yushka ici et je vais m'occuper donc aujourd'hui du signe de la balance. Donc bonjour les balances. Alors voyons ce que nous propose votre taroscope pour le mois de juin 2018. Alors, pour euh, votre tirage, j'utilise le tarot des 5 soleils qui est très intéressant, je le dis à chaque fois, car il porte vraiment clairement toutes les indications euh, concernant les, les énergies et les identités, donc astrales. Alors, vous voyez que sur votre tirage, là, on a le signe du cancer. C'est un signe cardinal. La faucheuse. Oh là là là là. La faucheuse, vous vous imaginez. C'est une carte mère, ça, de profonde transformation. Vous avez une carte planète, donc, qui s'appelle... Euh, L'élite, c'est euh, la carte planète. C'est donc la planète Mercure. Ensuite... Vous avez un autre signe cardinal qui se nomme, euh, bah c'est le roi, mais c'est le, le signe cardinal, c'est tout simplement le signe de la balance. Voilà, donc on a deux signes cardinaux quelque part qui font le satellite autour, disons, du cœur de votre problème. Donc ça, c'est un peu les énergies qui vous arrivent de l'univers pour vous dire un petit peu euh, ce qu'il faut peut-être euh, apporter dans au cœur de votre vie. Je vous rappelle, ça c'est mon tarot, donc le tarot des cinq soleils. Je vous rappelle que c'est un tarot, c'est ma création, c'est moi qui l'ai donc peint, qui je suis cabaliste et donc sur chaque carte euh, j'ai réinscrit euh, tous les, tout ce qui concernait disons la carte et c'est de cette façon que l'on peut lire. Alors je vous dis ça parce qu'aujourd'hui on va faire un petit exercice de lecture qui est très simple. Euh, de lecture tout simplement parce que les lettres qui sont inscrites là, si je les reprends tout simplement phonétiquement, vous allez voir ce que ça donne et c'est vraiment très rigolo. Enfin, très rigolo. Je sais pas parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, eh ben, vous rigolez pas trop. Non, voilà. Eh ben, je suis vraiment navrée. On va aller voir ça de plus près. Mes chers Balance, les deux cartes qui sont à l'extérieur, donc, du jeu, sont deux signes cardinaux. Donc, l'univers vous apporte, disons, un style de comportement, disons, à, à, à avoir, quelque part. Là, c'est cardinal, cardinal, c'est commence quelque chose, c'est-à-dire, fait quelque chose de nouveau. Cardinal, c'est entame quelque chose de nouveau. Ce sont deux signes d'équilibre, deux signes de, de justice. L'un concernant, disons, le cancer naturellement, votre foyer, et l'autre concernant euh, votre... Euh, C'est votre signe, hein, en plus de ça, la balance. Hein, concernant également votre vie... Euh, social votre vie euh, également de couple, euh, si vous êtes marié, c'est-à-dire vraiment le, le, le rapport également à l'autre et la place que vous donnez à l'autre. Hein. Et vous, quelle place Donc, vous prenez, disons, dans cette espèce de, euh, de duo partenaire ou duo amoureux ou duo tout simplement mari et femme. Hein. Voilà. Donc, c'est un recalement donc, concernant euh, une forme de de, de partenariat, je veux dire, diplomate avec les gens qui sont très très proches de vous, comme je l'ai dit, on va dire, ou bien associé, ou bien euh, tout simplement le, le, le conjoint, le mari, la femme, et là c'est vraiment, disons, également euh, la, la famille, hein, la famille, le foyer, qu'est-ce qui se passe là-dedans Alors. On voit que ça, ce sont vraiment, disons, les influences. De dire, change ta façon de te de comporter. Pourquoi Parce que c'est nouveau, c'est cardinal. Adopte une autre façon, disons, de régir ta vie de famille et ta vie de couple ou de partenariat. Ou, euh, voilà, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, on va aller voir le cœur. Le cœur... Euh, ces, ces, ces, ces deux cartes sont sont sont incroyables. Elles sont incroyables parce qu'elles se elles se marient complètement, disons, avec un avec la, la coquille, on va dire, hein, de l'œuf. Ça, on va dire, c'est l'intérieur de l'œuf. Votre cœur, donc. Hein, ça c'est vraiment tout ce que vous prenez disons de l'univers. On sait bien qu'une coquille elle est poreuse et donc elle prend les informations disons de l'extérieur ça ce sont des informations qui arrivent vers vous et qui vous mettent très mal. Très mal parce que il y a il hum, en vous ça brasse, ça brasse. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu euh, comment... Il euh, y a rien qui va comme vous voulez. Euh, vous avez l'impression d'avoir euh, géré votre truc, mené votre truc, euh, tenu bon, etc. Vous êtes allé jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, hein, de façon définitive et tout. Vraiment, c'est très carré. Là, vous avez tout mené de main à mètres, etc., etc. etc., etc. Mais alors, pourquoi Et c'est là où on va rigoler. En lisant ces deux cartes, ça lit c'est comme si je disais j'en ai marre. Vous voyez ce que je veux dire hein J'en ai marre. Hein voilà, marre ou mère dans le sens de amer. Voilà, il y, y a un truc disons qui qui est absolument pas euh, digéré et on reste bloqué dessus. Et là, c'est vraiment dans la, dans, dans, dans la tête, hein, dans le cerveau, c'est comme, une... comme un truc obsessionnel. Ce truc, pourquoi il n'a pas marché Je veux qu'il marche comme ça, je ne veux pas me remettre en question. Et en définitive, tout ce, que vous, tout ce que vous entreprenez pour que ça fonctionne, en réalité, vous faites tout pour revenir, disons, dans le même noyau. Et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, alors qu'on vous dit tout simplement « change de direction ». Mais lâche l'histoire telle qu'elle est, là où tu te butes. Parce qu'il y a certainement, disons, un endroit euh, pour vous, où vous, vous êtes en, en, en, en but, hein, quelque part, et, et, et, et ça met à mal l'équilibre. L'équilibre, vous voyez, ça, ça met à mal l'équilibre parce que vous n'êtes vous êtes pas bien. Alors, là, à nouveau quand on fait comme ça, parce que c'est deux façons, disons, de prononcer le « re hein, », là, deux façons, et bien là, à nouveau, avec la famille, elle dit comme ça, « Ouais, j'en ai marre », à nouveau, vous voyez, ça fait vraiment « j'en ai marre ». Il y a toujours un « marre » de quelque part. Hein. Et là, bien sûr, euh, phonétiquement, hein, euh, on peut lire également euh, « par euh, », c'est-à-dire, va dans une autre direction et recentre-toi sur toi, sur euh, tout simplement un bonheur à atteindre, un, un bonheur à atteindre et non pas, disons... Un, un, la vie, c'est pas, disons, une espèce de bagnole où on apprend que la première, c'est là, la deuxième, c'est là. Il y a, c'est chaotique et tout. Et si vous avez décidé de passer à travers le désert, alors vous saviez même pas que c'était un désert, mais malgré tout, vous voulez foncer toujours dans la même direction parce que c'était le chemin choisi. Eh ben, non. Non. Des fois, il faut changer de route. Il faut savoir s'écouter faut être souple, faut pouvoir vraiment moduler arrondir les angles, c'est vraiment de la diplomatie, de la douceur, là, qu'il apporte le cancer. Donc, il dit quelque part, parce que ça, c'est une carte de profonde transformation, le cancer, quand même. C'est un signe d'eau, c'est un signe émotif, c'est un, un signe qui a besoin, mais de tellement de, euh, de chaleur, de ne de, de pas être, disons, euh, brusqué et tout. Donc, euh, et certainement, ça doit vous manquer, chère balance d'avoir cette douceur, d'être coupé, de dire « mais pourquoi ça se passe ailleurs et pas chez moi, quelque part ?» Parce que je vois que ça peut, disons, euh, ça peut se passer. Mais malgré tout, euh, là, il y a une chose que je vois, hein, c'est que tout simplement, il y a la mort qui arrive juste après. Ça veut dire que il y a une forme de regret, de « oh, au début, ça fonctionnait bien, ça fonctionnait comme ça ». Et maintenant, tout d'un coup, j'ai l'impression de ne plus vivre la même chose. Très certainement, mais très certainement, on ne vit pas à 7 ans comme on vit à 15 ans, comme on vit euh, garder indéfiniment le même sentiment sur la même situation. Ce n'est pas possible parce que la situation et les gens et la vie, elle-même vous, évoluent. Donc si vous ne coupez pas quelque part, disons, avec euh, <coughs> certains euh, acquis, hein, c'est un peu comme couper le cordon euh, euh, euh, le cordon euh, avec une forme de, de, de vie passée. Ben oui, bah, par exemple, je parle pour les jeunes mariés. Ben les jeunes mariés, à un moment donné, ils avaient 20 ans, ils vivaient telle chose. Et puis après, ils ont évolué, ils vivent autre chose. C'est clair, c'est clair que la maman, là, quelque part, elle va regretter le fait où elle était vraiment emmenée, emballée, courtisée, etc. etc. Mais euh, il y a une forme, disons, d'évolution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là J'ai l'impression qu'il y a une... une une, une forme euh, de, entre ces deux cartes, c'est-à-dire parce que ça c'est le cœur, hein. mais là on voit bien qu'elle se tisse, qu'elle se rattache. C'est quand même la balance, le signe de la diplomatie. Euh, c'est un signe qui n'aime pas non plus euh, euh, tout bousculer. Il aime faire évoluer les choses, mais tant mieux, ça marche. Mais on ne peut pas faire évoluer quelque chose qui est devenu obsolète. Voilà, redéfinissez quelque part euh, euh, le cœur de, de vos sentiments, ce que vous avez envie, disons, de donner, ou, ou mieux, je vais vous dire franchement, quand il y a des cartes comme ça, parce que ces deux cartes, c'est une... Mon Dieu, mais si vous saviez à quel point, ce sont des cartes qui demandent, qui... Vous avez tellement envie de transformer une situation voyez, Mais là, c'est trop intellectuel. Il n'y a, a, a pas la douceur. Et la diplomatie, vous voyez, c'est en coquille, c'est autour. C'est le conseil. Diplomatie, douceur, lâche l'histoire. Il faut vraiment, disons, quelque part, laisser décanter... Si vous avez un problème précis avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, et naturellement, là je parle pour le mois pour les balances qui vont vivre ça, disons en Gémeaux, enfin la période de Gémeaux, qui est la, le mois du Cancer, vous voyez, et le Cancer il apparaît là. Donc pendant cette période, vous Balance dans le mois du Cancer, voilà ce qu'on vous dit. Lâche vraiment, ne, ne utilise cette douceur, cette féminité, cette diplomatie, de façon à apporter de la rondeur, de façon à pouvoir transformer profondément ton état d'esprit afin de revenir sur d'autres dispositions. Mais ça, qu'est-ce qui va éclore On n'en sait rien. Et je vais même vous dire en général, la personne qui est dans un, qui, qui en est là, elle le sait même pas. Il faut tout simplement qu'elle s'axe. Vous voyez, il y a deux petits bonhommes là. Euh, je vais vous montrer ça. Il y en a un qui est en haut. Vous voyez ici, là. Et il y en a un qui est en bas. Je vais le retourner comme ça. Vous allez voir un petit peu, en réalité, comment ça fait. Voilà, ça fait comme ça. Ah, oh, celui qui est en bas, là, qui vraiment, qui s'entête, qui s'entête, qui s'entête. Mais vraiment, pff, il broie du noir, vous voyez, quelque part. Et celui qui, en définitive, se dit, ben non, mais il y a de l'oxygène en haut. Donc, moi, je vais aller euh, chercher mon oxygène en haut. Et puis, je vais laisser tomber mon, mon truc en bas. Vous voyez, c'est un bloc. Hein. C'est la même chose. Donc, c'est juste... La décision, la volonté, disons, de euh, faire autrement. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Ça demande au moins euh, la volonté de désirer, de vouloir autre chose. Déjà, ça, c'est un grand pas. Désirer, vous voyez, le fait de désirer, pas la volonté de le faire au moins. Au départ, désirer de trouver le chemin pour euh, changer cette euh, cette euh, fonction que vous avez mis quelque part sur... Euh, vous savez, vous avez « on, off » et là, vous avez bloqué sur « on » ou sur « off », on s'en fiche, quoi qu'il en soit, de toutes les façons, à partir du moment où c'est bloqué, c'est bloqué, chien Alors que, disons, le « on, off », c'est toujours un va-et-vient. Si le bloqué quelque part, c'est que, à un moment donné, même si c'est au top, c'est le crash. Il y a toujours, disons, la balance hein. Soyez balance, mes amis, hein. voilà, apportez beaucoup de, de diplomatie, mais lâchez, lâchez, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, mais lâchez, occupez-vous d'autres choses, vous ne pouvez pas gérer le monde, voilà, ça, c'est vraiment ça qu'il faut que vous appreniez un petit peu, quelque part, hein, euh, ce mois-ci, et c'est un mois euh, propice, donc, hein, si ça apparaît comme ça, propice à de profondes transformations. Parce que là, quelque part, vous n'en pouvez plus, sur, un, sur un, un point particulier de votre vie. Et Je ne parle pas naturellement à tous, mais vraiment, c'est les énergies que je vois pour vous, pour votre signe. Hein. Donc, dans ce mois de cancer, hein, qui est porté ici, de, donc du mois de juin, euh, eh bien, profitez-en, parce que les énergies sont bonnes justement pour cette transformation. Hein. Donc euh, jouez avec on off on off. Vous prenez pas la tête. Ça vous plaît, vous restez sur on. Ça vous plaît pas, boom off. Terminé. Boom boom comme ça. C'est facile. Essayez juste de faire cette espèce de petit bouton on off. Ça me plaît, ouais. Ça me plaît pas, boom off. Terminé. Chien. Au moins ça. Essayez de vous exercer, de pas toujours être sur, vous savez, comme l'autre dingue, là, Il y a des dingues, là, qui sont toujours avec la main, là, sur le truc rouge, je vais tout faire péter. Enfin, bref. Hein. Non, non, non, non. Parce que là, vous allez faire péter personne. Vous allez juste vous épuiser, hein. Donc, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. Voilà. Eh bien, euh, donc, quand même, une note très positive, c'est que les énergies de, de, de, de juin, donc pour vous, balance, sont extrêmement positives pour pouvoir renverser la vapeur et dire, ah ben, roulez, roulez, roulez. Voilà. et bien, mes chers balances, Hein? Euh, je vous quitte, hein? je vous quitte, je vous quitte, et puis euh, naturellement, pouf, là, du coup, j'ai, comme d'habitude, moi, je suis toujours en train de bidouiller avec euh, ce, <rire> vous avez le euh, l'appareil. Hein? Bon, écoutez, j'espère vous revoir très, très bientôt. Et sur d'autres vidéos. Au revoir les balances et puis si vous avez aimé, likez, faites l'histoire de la petite cloche, abonnez-vous, enfin tout ce que vous voyez, disons tout autour de la vidéo. Salut, salut